Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette dernière séance Twitch de du mois de juin euh, où on fera de nouveau du Sparkle. Alors euh, ce soir, j'ai pas prévu de thématique particulière, euh, je vais parler un peu de l'Exem parce que c'est ce que j'aime et que j'ai des choses à dire. Euh, mais si vous avez des, des questions, des envies, n'hésitez pas à utiliser le chat dans Twitch pour me poser des questions en direct. Euh, c'est encore ce qui y a mieux je pense je pense pour ceux qui pour mes spectateurs spectatrices euh, qui ont des questions et que je puisse y répondre directement euh, voilà euh, pour commencer en fait suite à, au passage de, de la barre symbolique du demi-million de l'exem et du demi-million d'enregistrements sur les mois il euh, y a plusieurs personnes qui ont euh, regardé euh, comment connecter les deux, puisqu'ils vont très bien ensemble, puisque Lingo Libré enregistre des mots et les Lexem stockent des mots, y compris leur enregistrement. Euh, et du coup, dans la séance euh, Wikidata Weekly de euh, Yann et Albin, qui est en anglais tous les samedis soirs à 20h, si je me trompe pas, euh, sur YouTube, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Euh, Yann a partagé une requête que je vais à mon tour vous partager et qui euh, je trouve est intéressante et qu'on peut analyser, euh, dont je peux vous parler, plus, parce qu'elle est intéressante à plusieurs... Il euh, y a plein de choses à en dire. Et je vois qu'il y a plein de monde dans le chat. Bonsoir tout le monde. Alors, si je passe sur mon écran... Euh, donc toujours, hein, on utilise Wikidata Query Service. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Query Service est disponible quand on est sur wikidata.org. Il euh, y a un lien ici à gauche. Euh, là, je vais directement sur une requête qui a déjà été faite. Donc, c'est une requête qui n'est pas si longue que ça, hein, une 17 lignes. Euh, mais elle est euh, assez inhabituelle. Hein. Si vous avez vu mes séances précédentes, vous voyez souvent des lignes de cette forme-là 1, 2, 3, sujet, verbe, complément. Et là, vous voyez, il y a plein de choses très étranges ici euh, que, que je peux vous expliquer. Alors, euh, la première chose très cool avec cette requête, euh, que j'oublie tout le temps de faire, euh, mais qui est, euh, qui est très pratique, c'est le, le commentaire au début, title. C'est bête, mais quand on fait, quand on exécute la requête, je peux le faire là d'ailleurs en direct, vous allez voir que euh, ce qu'on met ici en title apparaît ici en titre, en résultat. Donc, quand vous donnez le lien à quelqu'un, il a un titre en haut de sa requête. Euh, il apparaît aussi en haut dans le, comme vous le voyez, en, dans mon anglais, euh, en titre de la page. Euh, C'est bête et méchant, mais euh, ça peut euh, être le détail euh, qui fait que euh, qu'une requête a l'air euh, plus classe, euh, plus propre et plus compréhensible du coup euh, pour ceux qui la, veulent la réutiliser. Ensuite, on a SELECT les variables qu'on veut afficher, qui correspondent du coup, hein, toujours aux colonnes qu'on a ici, et un WHERE où dans tout le where ici c'est là que la magie apparaît hein, de, de mettre des <coughs> de mettre toutes les conditions toutes les parties de la, la question qu'on veut poser dans la requête euh... cette ligne là je vais pas en parler plus que ça parce que c'est un sujet qui est très compliqué mais les requêtes sont parfois optimisées enfin par défaut sont optimisées même avec ce fameux int optimizer comme vous le voyez ici euh, mais l'optimisation a hein, ses avantages et ses inconvénients, et euh, parfois ça fait que la requête est plus rapide, parfois la requête est pas plus rapide avec l'optimiseur. Il euh, faudrait que je fasse une séance complète et que je bûche le sujet de l'optimisation euh, avant de vous en parler. Euh, mais en l'occurrence, dans cette requête là, euh, l'optimisation euh, n'est pas une bonne chose, donc c'est pour ça que là il a mis l'optimisation à non, donc pas d'optimisation. Et en fait, l'optimisation marche pas à cause de toute cette partie ici, euh, dont je crois que j'ai jamais parlé en un an et demi de, de, de, de Twitch du mardi soir. Il me semble que j'ai jamais parlé de trop de ce système, de, de ce service en fait, qui va utiliser l'API MediaWiki. Donc c'est pour ça MWAPI, c'est MediaWiki API. Et ça permet quand on est sur un élément. Donc là, je vais prendre par exemple un élément au hasard de ne pas récupérer les informations, euh, c'est un élément complètement vide pour un élément hasard, une page de catégorie, il n'y a pas grand chose, mais de récupérer les informations sur la page elle-même en fait, notamment tout ce qu'on voit dans l'historique. Quel est le dernier contributeur, quel est l'espace de nom. Euh, J'en ai pas parlé parce que euh, il faut savoir que tout ce qu'il y a derrière, c'est encore tout un autre monde en plus des données propres à l'élément. Euh, tout n'est pas possible, on ne peut pas toujours tout récupérer. Mais il y a certaines choses qui sont possibles avec l'API MediaWiki. wiki. Et donc en fait, là notamment, toutes ces lignes-là, elles disent euh, sur Wikidata, utiliser l'API de type générateur. Plus précisément, le générateur de euh, recent change, donc les modifications récentes. Dans l'espace de nom 146, là pareil, il faut savoir que 146, c'est l'Elexem. Heureusement, il y a un petit commentaire à la fin de la ligne qui permet de s'en souvenir. Euh le generator session type donc euh, type de, de modification new je sais plus quelle valeur est possible ici mais on peut faire d'autres choses et euh, pour finir le nom d'utilisateur donc là c'était yann Heinrich, donc euh, j'ai laissé son nom par défaut mais à la limite je vais mettre le mien euh, et ensuite tout ça ça nous renvoie dans une variable title le la output la sortie de, de cette API. Et ça, ça va nous fournir une liste du coup des dernières euh, modifications que l'utilisateur vigneron par exemple a fait dans l'espace les, 146 d'Elexel. Ensuite, il euh, y a une petite ligne là qui, comme elle le dit, c'est pour éviter un time out. Euh, on lit l'item. Bon, euh, pareil, ça c'est un truc, euh, je vais pas m'apesantir dessus, c'est le genre de subtilité euh, qu'on oublie. Euh, parce que ce title qui nous est sorti a un format un peu étrange, il faut le remettre sous forme de lien Wikidata. Donc il faut concaténer ça avec la fin de title pour en faire un lexé, la variable XM. Ça c'est juste une question de mise au bon format. Et ensuite de cet de ce XM, il en récupère une forme et la représentation de cette forme. Et donc ce qu'on en renvoie au total, ce qu'on veut afficher, c'est l'ID de la forme et euh, la représentation de la forme. Donc c'est-à-dire ce qu'on voit ici, d'ailleurs, hein, très vite, euh, une forme dans un XML et euh, enfin ça, la forme, l'identifiant de la forme et la, la chaîne de caractères de la forme. Euh, voilà, et à la fin, order by desk title, hein, c'est pour euh, d'ailleurs on aurait pu mettre une ligne en dessous pour que ça soit plus lisible en deux parties. C'est juste pour trier les résultats, euh, par ordre descendant, euh, anti enfin anti-alphabétique, anti-alphabétique, dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique, et euh, limité à 8 pour n'avoir que les 8 derniers résultats. La limite on aurait pu mettre 20 pour avoir, mais. 20 derniers résultats. Donc là, ça c'était les résultats d'Ian, c'était la première requête. Mais si je lance avec relance avec moi, j'ai changé là. On va voir les derniers que j'ai fait euh, Voilà. Donc là, par exemple, on a les derniers résultats. Donc tout un tas de formes que j'ai créées. Euh, donc la forme, l'identifiant et son résultat. Alors là, en l'occurrence, tout ça c'est en breton. Et on voit d'ailleurs c'est toutes des formes qui sont toutes dans le même l'exem hum, pour la plupart. Et puis voilà, pareil, il y a plusieurs formes ici, là, ces quatre-là, qui sont aussi sur le même lexème. Alors, je vois qu'il y a plein de questions du coup. Euh, dans le dans le chat. Alors, hum... oh mais alors on va savoir a ajouté une information euh, pas directement parce que là, en fait là on fait le contraire on part d'une personne et des contributions de cette personne on retrouve les informations euh, on devrait pouvoir faire dans l'autre sens euh, si je précise pas d'user par exemple euh, si je mets alors ça c'est une très bonne question du coup pour le... je, je vais tenter j'ai jamais essayé donc on va savoir rapidement si je mets au lieu de mettre un user, là, je mets euh, en, en chaîne fixe, je mets une variable. Euh... À, la limite, laisse... ou alors, à la limite je laisse tout le reste. Donc là du coup il va me prendre a priori tous les utilisateurs. Et on va le lancer. Est-ce que ça marche ou pas je, je, je, je, je, je. En plus là, c'est euh, GRC Type New, donc c'est ce qu'on crée une forme, si je me souviens bien. Quand on est dans les recent changes, ça doit correspondre à une modification récente. Qu'est-ce qu'on a comme type de modification Je ne sais plus. Voilà ouais, les modifications récentes, qui tournent. Alors là, voilà. Le problème c'est qu'en lui mettant user, il est tout perdu. Enfin, il est tout perdu. Ça a l'air de calculer longtemps. Mais les modifications récentes pour ceux qui savent passer ici. Et on peut, euh, il y a des filtres. Alors, là, quel filtre on a ici, je ne sais plus. Je sais pas, par exemple, si on peut récupérer les probablement bonnes, probablement mauvaises, les inscrits, non inscrits, nouveaux arrivants, tout ça, c'est peut-être des variables. Mais ça, il faudra regarder la doc de l'API pour voir euh, exactement ce que ça donne. Par contre, je sais que euh, par espace de nom, c'est ici. Donc là, on peut dire hein, l'espace de nom l'exem uniquement. Donc là, par exemple, je vais voir les dernières modifications dans les Lexem, est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce que c'est pour ça que ne veut pas donner le résultat Ah limite atteinte Alors peut-être que ça marche, mais il peut pas l'air de. Alors pourquoi il y a un. Point virgule point, ça sert à rien. Point virgule point c'est suffisant. Mais c'est pas ça qui doit gêner. Alors si je retire ça, à la limite, je veux que le Lexème, je m'en fiche du reste. Le order, si c'est dans le désordre, je m'en fiche. Et puis on va mettre une limite plus basse. Et puis du coup, c'est pas ID et forme, c'est L et user. On va mettre limite 2 pour être vraiment descendre bas, pour être sûr que ça marche pas. Et on va tenter. Ah, ça a l'air de marcher un peu. C'est intéressant. Donc là, il me donne bien deux, qu'on a l'air d'être effectivement, vu le, le numéro 542 000, ça a l'air d'être des récents. C'est bien les plus récents ici. Par contre, étrangement, le user, il ne l'a pas récupéré. Il met un truc vide là, hein. donc il faudra explorer qui a fait les derniers trucs possibles. Euh, tiens, dans les RC Type, nous dit Alios dans le chat, il euh, y a categorize, edit, external, log et new. Euh, ok, maintenant si tu as le lien où tu dis à quoi correspond chacune de ces variables, hein, ça serait encore mieux. Ceci dit, un categorize, j'imagine que c'est ajout de catégorie, edit c'est une simple modification, new c'est celui que j'utilise pour création, l'exem. Vous voyez bien ici, hein, c'était une un lexeme créé, donc c'est écrit ici, parce qu'il a été créé ici, avec le N, c'est new, cette modification a créé une nouvelle page. Alors, on voit qu'il ya énormément de nouvelles pages créées d'ailleurs récemment, c'est pour ça qu'il a du mal. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ouais, pourquoi le user ne marche pas Parce qu'il doit pas le récupérer au bon format. Euh, je ne sais pas euh, peu importe mais ceci dit on doit pouvoir récupérer des choses mais on voit que effectivement j'ai dû mettre une 2 pour être tranquille euh, par contre à la limite j'aurais pu mettre euh, l. j'aurais pu demander que l'exem en français par exemple voilà elle DCT language euh, français plus 150 et voilà euh, si je fais ça, ça va restreindre, peut-être, ça va être plus facile d'en mettre. Ça a l'air lent quand même. C'est pas prévu pour le l'API est assez lourde. Si on la combine avec en plus une requête full Data, on alourdit hein, au-delà des capacités de de résolution et de, donner, de, de, de possibilité de donner un résultat. Par contre, euh, bah voilà typiquement ce que j'ai fait de préciser une langue, c'est quelque chose que là je peux pas faire ici. Euh, je peux pas, j'ai pas j'ai pas d'option pour dire donne-moi que les lexem en français. Donc euh, voilà deux outils euh, différents, chacun son approche, euh, aucun qui est parfait. Euh, mais je pense que ouais, demander tous les utilisateurs c'est trop pour lui, dommage. L'exécution de la requête. Euh, avoir les modifications récentes parlant, que ça serait intéressant. Ouais, mais euh, pareil, hein, si c'est lourd d'un côté, c'est lourd de l'autre aussi. Donc euh, même là, il pourrait pas parce qu'en plus, euh, euh, je réfléchis, mais euh, ouais, parce que là, il sait qu'on est dans les lexèmes, donc c'est la langue du Lexem mais. Euh, si on est dans un autre élément, euh, c'est pas vraiment par langue en plus, donc euh, je suis pas sûr que ce soit facile à mettre en place. Bon, en tout cas, là voilà, si je demande tous les utilisateurs et hein, en français, là, ça, ça ne marche pas pour, un, euh, pour une question de, de, bah, de lourdeur, hein, limite de temps atteinte. Donc, euh, pour la question qui était euh, est-ce qu'on peut avoir les contributeurs à un, à, un, à un élément, que ce soit une entité élément ou une entité lexem d'ailleurs ben non, on peut pas trop. Euh, par contre, si on modifie si on se limite à un contributeur, là ça marche. Euh, je peux vous partager du coup cette requête. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme commentaire du coup Acharazin qui précise qu'il y a un script à utiliser où on peut afficher le dernier euh, dans l'interface de Wikidata directement le dernier contributeur c'est pas mal mais c'est effectivement c'est au coup par coup hein, au niveau de la truc on peut, enfin au niveau de c'est pas dans la requête wikidata euh, pour l'obtenir dans une requête c'est pas simple euh, voilà ok limite 8 je connais ok machin tu pourrais ajouter une colonne avec le timestamp le timestamp à ah, la date de dernière, oui, ça on peut, ça par contre, enfin euh, si c'est bien ce que j'ai compris, mais on peut faire elle. Alors, c'est quoi C'est Wikibase, hein... euh, évidemment, je vais pas m'en souvenir. Date de dernière modification, Et ça va pas être Wikibase, c'est pour ça que je vais pas le retrouver, c'est ça. Ça c'est pour les valeurs de type de temps, non, c'est pas ça, doit être schéma du coup ma date modified voilà c'est ça et dans une date et donc ça si je le mets là et que je le remets ici la date j'obtiens euh, voilà les modifications et vous voulez voir que ça fait 15 jours que j'ai pas bossé sur les lexem d'ailleurs puisque j'ai les lexem du euh, tout fait le 11 ah non 11 et 7 juin euh, donc voilà on peut ajouter facilement la, la date de dernière modification parce que ça par contre c'est pas avec un service API ça c'est quelque chose qui est construit, built-in, comme on dit en anglais, enfin, qui est vraiment qui est au cœur de, de, du Sparkle. Donc ça je peux le réutiliser. Et du coup, c'est pas le timestamp ici, est-ce qu'il se réfère à la date de dernière modification du Lexem ou à la date de modification de ce de cette forme exactement je suis pas persuadé en l'occurrence, là je les ai tous fait plus ou moins à, à la chaîne euh, donc c'est au même bon moment. Euh, Est-ce que on peut la voir en minutes secondes? Euh, oui, d'ailleurs, si on survole ah, ah, un petit 7h48, 7h46, 7h46, oui, ça a l'air de marcher. Euh, du coup euh, je peux faire un... comment on peut formater parce que voyez ouais, un... l'interface formate automatiquement en jour un machin parce que euh, dans la plupart des cas les dates sont précision jour au maximum dans wikidata euh, mais pas celui là c'est un contre exemple mais si je fais bind euh, si je fais un string je le convertis en chaîne de caractère égal date euh, non on n'a pas le droit de mettre la même enfin, ça passe mais c'est pas une bonne idée de mettre la même valeur dans elle-même donc date on va l'appeler euh, date s pour date en chaîne de caractères est ce que ça ça marche si j'oublie pas de fermer mes parenthèses ça devrait marcher what 2 c'est pas égal c'est as c'est pour ça que ça marchait pas c'était pas la parenthèse que j'ai oublié mais voilà c'est ça oui, on voit toujours pas d'infobulle quand je survole, mais du façon, euh, euh, j'ai trouvé la solution. Merci pour la remarque, quand même, Alias. Et on voit bien, donc là, ça a été modifié à 48, 40 et 46. Euh, donc là, d'ailleurs, ils ont tous été. Ah ouais, là, ils sont tous à la même seconde exactement. C'est pour ça qu'il faudrait regarder exactement ce que fait. Ça doit être la date de dernière modification. Enfin, de la dernière, du de... De lexème en entier et pas de la forme spécifique. Par contre pourquoi du coup c'est 46 et 48 ah mais c'est parce que c'est da mais c'est deux c'est deux mots différents breton ça c'est pour dire ton da pyjama ton pyjama par exemple et ça c'est pour dire da c'est pour la direction vers le monde d'avrest je vais à Brest c'est le da donc c'est pour ça que j'avais pas fait gaffe mais là c'est 53 et 59 sont les deux donc du coup le timestamp est pas spécifique à la modification mais c'est le timestamp de dernières modifications de cet euh, élément en total. Donc c'est pour ça que s'il y en a plusieurs sur le même élément, il va nous donner la même date. Et j'ai demandé euh, la date de L. Effectivement, mais si je mets date de forme, je crois que là par contre il va. Oh. Alors deux points d'interrogation, ça c'est sûr, ça marche pas. Et date de forme. Ouais, date de forme, enfin date euh, n'existe que pour un, une entité. Donc un XM, une propriété euh, ou un élément item classique. Mais on peut pas date modified, c'est vraiment c'est le. Si on prend ben, l'exem au hasard, c'est celle qui s'affiche en fait. Euh, elle doit pas venir d'ailleurs directement Nittory. C'est celle qui est en bas. Voilà, la dernière modification a été faite. En fait, c'est cette date-là, je pense, qui récupère très exactement. Donc du coup, c'est pas par forme. Euh, ceci dit. Euh, même si c'est pas par forme, c'est déjà je trouve pas mal. Ça répond plus ou moins aux besoins. Euh, surtout qu'ici on est dans les recent change donc de toute façon les dates sont proches. Euh, et je peux vous partager, du coup c'est quasiment la même qu'il y a deux secondes, mais avec la date, c'est encore mieux. Euh, du coup, les commentaires, je remonte. On avait parlé de machin. Hierazin qui demande si le title de filter bond est le même que celui de l'entête ou est-ce un hasard Alors, le title de filter bond ici, qui est le même que ici, qui est le même que ici d'ailleurs. C'est le même. Ah Que là Non, rien à voir. C'est totalement un hasard. Ça c'est le titre. Mais euh, ici, j'aurais pu l'appeler. Euh... Euh... Parce qu'en fait, oui, en fait, c'est le hasard que le titre de la page et que le titre ici soit le même. C'est juste deux variables qui se trouvent avoir le même nom. Par Hasard. Euh... Ah puis là, il veut plus. Ben, voilà, ma requête que je viens de vous partager ne marche plus hein, à deux secondes d'écart, juste pour m'embêter, c'est ça Ah mais c'est parce que j'ai laissé le F. Ah Alors, oubliez le lien que je viens de vous partager. F là. On a dit que c'était pas possible. Il faut que ce soit N. Voilà. Et donc euh, là, par contre, je peux mettre euh, peut-être 50, ça passe aussi. Voilà, c'est ça. il Là, du coup, même si j'en mets 50, d'ailleurs, vu que les recent changes sont limités aux 30 derniers jours, ben, en fait, ils m'en trouve que 27 dans les 30 derniers jours, même si j'ai mis limite 50. Euh, et on voit que voilà, euh, j'en ai fait euh, le 6, le 4 juin, du coup, dans les 30 derniers jours, c'est la seule fois où j'en ai fait 7 juin, en juin. Bon, je repasse pas tous les jours. Hein. En ce moment, en tout cas, c'est d'autres choses à faire. Donc voilà, ça, ça marche et je peux vous partager ce lien. Désolé pour le mauvais lien que je viens de vous partager à la seconde, juste avant. Euh, donc le titre, Tell Fighter, ça, on a vu, ça, j'ai vu aussi. Il faudrait un fil sur les Change bah oui, il faudrait, mais euh, pas simple. Euh, ça mériterait un ticket fabricateur, par contre, totalement. Euh, à vérifier en n'a pas déjà un d'ailleurs peut-être euh, mais ça peut valoir le coup de mettre un ticket fabricateur sur le sujet euh, voilà je ne sais pas si vous avez des questions et si vous en avez n'hésitez pas du coup euh, j'y répondrai euh, et sinon le temps que on vous pose que vous me posez des questions je vais prendre une question qui m'a été posée par Bouzinac sur ma page de discussion euh, comme quoi faut pas hésiter à le faire et qui était assez marrante alors bon, ça c'est une autre marque mais voilà qui est venu avec moi il me disait qu'il aurait eu besoin de mes lumières sur, ce, sur cette requête qui fonctionnait pas comme il voulait alors, il est parti dans des explications qui en fait se sont avérées pas les bonnes et m'ont fait chercher dans de mauvaises directions mais euh, c'est pas plus mal de m'avoir donné des directions parce que euh, des indices de ce qu'on pensait ne pas être bon parce que euh, c'est toujours intéressant et donc quand nous cette requête qui est censé faire une carte de la ligne 1 du métro à Paris et quand je l'exécute ici on a ce résultat et vous voyez que c'est une jolie c'est effectivement quasiment la ligne 1 c'est la couleur de la ligne 1 tout était bon sauf ici il y a un très chelou ici qui euh, ne correspond à rien et quand on clique en plus on voit que là, entre Gare de Lyon et Châtelet euh, pour qui pourquoi enfin au départ on savait pas pourquoi il nous fait une ligne au milieu qui ne correspond à rien euh, mon premier réflexe euh, ça a été de vérifier dans les données est ce que dans Wikidata il y avait une donnée incorrecte qui disait que euh, ces deux gares sont voisines parce qu'en fait il récupère par euh, proximité des gares si on va sur une gare comme euh, l'ouvre rivoli par exemple euh, en fait il récupère un endroit ici il a écrit euh, voisine voilà gare voisine et euh, par euh, par ligne donc En fait, il si voulait récupérer euh, en plus, euh, je prends le châtelet, ça va être un meilleur exemple. Gare voisine, voilà, c'est ça. Et euh, châtelet, c'est un bon exemple parce que c'est un nœud de plusieurs lignes. Et donc, il y a les gares voisines sur la ligne 1, puis les gares voisines sur la ligne 4, sur la ligne 7, la ligne 11, la ligne 14, et c'est déjà pas mal, euh, oui, parce que châtelet et châtelet Déal, c'est deux trucs différents, mais il y en a plus au final sur le. La double station chaque ligne. Et du coup, le but du jeu, c'était de récupérer que pour euh, celle de la ligne 1. Les autres gares voisines, elles nous intéressaient pas. Euh... Et du coup, il y a bien gare de Lyon ici, mais c'est sur la ligne 14. Donc ça devrait pas apparaître si on demandait dans le code euh, les voisines de la ligne 1. Et après avoir passé beaucoup de temps, parce que la requête, comme vous voyez ici, là est, par contre, est beaucoup plus longue, elle fait euh, 54 lignes dont un certain nombre de lignes pas très utiles dans le contexte d'ailleurs par exemple toutes ces lignes euh, là oui toutes celles là servent à dire que c'est pas des gares euh, de type en projet abandonné etc euh, etc temporairement annulées fermé au public et c'est quoi la fin désaffectée euh, donc voilà il y a plein de lignes pour juste vérifier qu'on a des gares actuelles et ouvertes <coughs> Il y a des filtres pour vérifier qu'on obtient bien ce qu'on voulait, que voilà, c'est pas des gardes disparues non plus, hein, ça c'est quoi date de fermeture j'imagine, date de dissolution, date de fin, ou date de clôture, fermeture, voilà, voilà. Donc, pareil on met les trois propriétés pour être sûr de, de couvrir tous les cas possibles finalement. Et euh, voilà, il y a plein de. La ligne est très longue. Il m'a mis des commentaires d'ailleurs pour me dire, Vignon, est-ce qu'on peut éliminer cette redondance Alors là, en l'occurrence, on ne peut pas éliminer cette redondance-là. Là aussi, il m'a mis un commentaire. Euh, ce filtre devrait éliminer la garde de Châtelet-Lyon, mais ne le filtre pas. Et donc du coup j'ai passé du temps à vérifier, non mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici, as un terminus, surmonté de cette variable-là, ici, à là, etc. Pour essayer de trouver ce qui se passait. Et en fait, euh, c'était une erreur bête. Que si je vous le laisse à l'écran là, pour ceux qui sont les plus doués, peut-être que vous avez le temps de remarquer quelque chose d'incohérent. Peut-être que vous, ça vous saute aux yeux. Moi, ça m'a pris presque une heure pour, bon, hein, parce que je, je me suis intéressé à d'autres choses dans cette requête, donc j'ai pris des chemins de traverse. Euh... <coughs> Mais en fait, le, le nœud du problème, il était ici. Là, on prend la gare voisine, parce qu'en fait, on prend chaque gare et sa voisine pour tracer ces fameuses lignes ici. Bah, pour tracer une ligne, il faut deux points. Une gare et sa voisine. C'est d'ailleurs aussi tout, tout ça là, ouais tout ça, non même la ligne d'après, donc 40 à 45, ça sert à, à, à tracer les lignes en fait. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de fonction directement en Sparkle pour visualiser tracer les lignes, donc il faut un peu à la main dire récupérer la latitude, la longitude de la de la station précédente et de la station, les récupérer, les concaténer de cette forme-là de cette façon-là pour avoir le bon format euh, sous forme de chaîne et cette chaîne il faut la transformer en coordonnées euh, enfin en, au format euh, géographique pour en faire une ligne dessinable à l'écran euh, bref donc, en fait dans cette dans dans ce code tout ça quasiment euh, n'est que de l'esthétique plus de la moitié le vrai cœur du, du code il est ici et donc quand j'ai fouillé petit à petit et peut-être que vous, vous avez repéré l'erreur mais on demande une station on vérifie que c'est bien une station de métro qu'elle a des coordonnées qu'elle est partie de la ligne 1 donc là en fait c'est ce bois line mais ce bois line c'est effectivement ici euh, euh, 13 1224 c'est bien la ligne 1 euh, et ici elle s'appelle search ici s'appelle ce Line, mais ici on fait bien la vérification hein, que la ligne de la station doit être la ligne recherchée euh, et on demande sa gare voisine. Et ensuite, pour la voisine, bah, on fait un peu pareil. On vérifie que la voisine a des coordonnées et que la voisine fait bien aussi partie de la ligne 1. Donc là, on vérifie quand même plusieurs endroits qu'on est bien sur la ligne 1. On n'aurait pas dû avoir une ligne qui, née, qui correspond a priori à la ligne 14 et pas la ligne 1. Et ici, pour cette station, on... Donc la station de base, pas sa voisine, pareil, on récupère sa voisine et on vérifie que le qualificateur est dans la direction um, de l'extrémité du terminus et que euh, il a bien aussi fait partie de la ligne 1. Donc là voilà, à trois endroits on vérifie que c'est parti de la ligne 1, ça devrait être bon. Tout ça, tout ça. Sauf que si vous regardez un peu ici, on a station. Enfin, puis les, enfin les lignes entre deux, mais en fait on a station voisine, elle s'appelle PRED. Et ici station voisine, elle s'appelle adjacente. Et juste en fait c'est la même variable. Mais parce que par erreur de copier-coller, en fait, il a oublié de changer le nom à un endroit. Donc ici elle s'appelle PRED, ici elle s'appelle adjacente. Et en fait, c'était juste ça, erreur. Si on met près ici et qu'on relance la requête, sous les yeux ébahis, là, la requête est correcte. voilà enfin, la requête donne exactement ce qu'on veut. Euh, et je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est typiquement le genre de requête qui est très long, très compliqué. Et c'était en fait une erreur assez bête. La, la logique, tout ça, était bonne. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est que parfois, quand on fait une mauvaise requête, bah, elle fonctionne pas du tout. Il nous met une erreur. Il nous dit euh, je ne trouve pas, erreur, euh, ça va pas. Ici, elle nous donnait un résultat qui était à 90 était bon. Euh, quand on regardait, euh, tout était bon. Euh, si je remets, le, si je l'appelle H comme adjacent, euh, il trace pas des traits dans tous les sens. S'il avait tracé des traits dans tous les sens, à chaque endroit, je me disais, euh, en fait, euh, ah ben bah il n'a pas pris la bonne, hein, il est parti ailleurs. Il me prend toutes les gares voisines et pas les gares voisines de la ligne 1. Et là, il n'y a qu'un seul trait qui est faux. Et ça, c'est ça. ça qui m'a fait que j'ai passé une heure à chercher. Et en fait, ce trait est faux parce que ces deux gares sont voisines sur la ligne 14, mais elles appartiennent toutes les deux à la ligne 1 aussi. Alors que celle-là a des voisines, au-dessus, en dessous, typiquement, mais qui n'appartiennent pas à la ligne 1. Mais typiquement, s'il y avait par exemple entre. Donc là, ça, c'est quoi Bastille et portes de Vincennes, euh, s'il y avait ici une ligne 36, hein, peu importe le chiffre, où il y avait qui passait là aussi, qui était concomitante, en fait, qui deux lignes un peu au même endroit, bah il nous aurait aussi tracé. Mais en fait, euh, il n'y a qu'un cas sur la ligne 1 où ça arrivait. Euh, ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce que si vous savez que vous voulez aller de là à là, vous pouvez prendre soit la ligne 1, et vous avez quatre arrêts, soit vous pouvez prendre la ligne, euh, donc du coup c'est la ligne 14, et c'est un seul arrêt. Ce qui est assez marrant. Et ce qui n'arrive du coup, on... enfin c'est rare. Et d'ailleurs, c'est logique. Hein les transports sont optimisés pour qu'il n'y ait pas de ligne qui se recoupe trop inutilement. Hum. Donc, du coup, voilà où était l'erreur hum. qu'on a trouvée. Et hum, FZIN nous demande si tu changes search en début, ça va marcher pour une autre ligne qui allait bien les données bien sûr. Évidemment. Et c'est là où c'était un peu. Alors, je vais laisser évidemment, enfin, exprès le HADGE est faux et je vais mettre bah, n'importe quelle ligne, hein. ligne 2 par exemple, ou si les suggestions, n'hésitez pas à me dire, mais euh, la ligne 2, que je... parce que je ne connais pas tout par cœur. Euh, ligne 2, ça ne marche pas. <coughs> ça devrait marcher pourtant. Ah oui, mais par contre, il y a une ligne redondante, dont on ne peut pas se passer. Donc il faut mettre deux fois la ligne 2 ici. Voilà. Et la ligne 2, par exemple, il n'y a pas d'erreur. Mon code là est erroné, parce que je mets un adge au lieu de pred. Je me trompe dans mon variable, et le résultat visuel est bon. Et alors là, du coup, c'est en mode, mais pourquoi elle est fausse, pourquoi elle est pas bonne Et ça, c'est les joies de débugger du code et de passer du temps. Euh, là voilà. Avec la 2, il n'y avait aucun problème. Avec. Euh, bah, si on reprend la 14, d'ailleurs, on va retrouver le même problème en fait. Une 14. voilà ici ici et si je la lance vous voyez voir ah non bah non c'est pas le même problème sur la ligne 14 puisque la ligne 14 elle euh, du coup entre là et là il n'y a pas les gares voisines il y en a 3 ou 4 intermédiaires donc il fait pas le problème donc la gare 14 pareil s'affiche bien avec la bonne couleur effectivement alors ça c'est euh, j'en profite pour l'expliquer c'est la petite ligne là juste et ça, c'est une propriété directe, en fait, euh, quand on est sur une ligne. C'est <coughs> indiquer la bonne couleur. Euh... D'ailleurs, il y a le bon logo aussi, et il doit y avoir un truc couleur quelque part. Voilà, couleur RGB, et on peut récupérer la bonne couleur. Il manque le terminus. Euh... Oui, alors pour euh, des raisons de simplicité du code, c'est une horreur de devoir afficher ce point-là. Parce qu'on calcule en fonction d'un... De... En fait, il fait un point, puis le trait, un point, puis le trait, un point, puis le trait, et il trace comme ça. Et quand il est arrivé au bout, un point, puis le trait, puis il s'arrête parce qu'il n'a pas d'autres traits à tracer, donc il ne trace pas le dernier point. Ce qui nous permet de savoir d'ailleurs qui euh, il a pris. Euh, parce qu'en fait, le code prend au hasard une des deux extrémités. Et là, on sait qu'il a commencé. Euh, ou alors, il commence par trait, puis point, enfin, je ne sais plus. Mais bref. Il ne euh, trace pas le point. On pourrait le rajouter, mais euh, ça ferait encore un peu de complexité sur ce code. Euh, sur la 13, ça doit le faire, le problème. On peut voir 13 du métro de Paris, et pas de Shanghai. Ceci dit, à la limite, ça marche pour Paris, mais ça doit marcher. Les données sont doivent être présentes pour d'autres, pour d'autres lignes. La ligne 13. Ah ben voilà, la ligne 13, elle est presque parfaite, pas de problème. Sauf là, voilà, il y a un trait aussi qui part dans, dans, on ne sait même pas quoi, la fourche. Il essaie de faire un truc et il est perdu. Oui, bah, de toute façon, toutes les, les, toutes les lignes fourchues, la 7, effectivement, maintenant, on, je vois pourquoi tu dis 13 et 7, c'est les stations avec des fourches, et il est perdu aussi. Parce que, pareil, hein, comme je disais, son algorithme, c'est de faire un point très, point très, point très, et hein, s'il y a deux embranchements, il est perdu. Euh, bref, euh, ceci dit, du coup, là, si je corrige Adj en Pred, ça me met plus ce trait en trop. Voilà, il ne me met plus le trait en trop. Qui était par là, je crois. Par contre, il a le même problème de pas me savoir tracer des des fourches. Euh... Donc ça, c'est un code qui est quand même pas optimal. Qui, euh... ben, en fait, c'est typiquement un code qui est euh... qui est biaisé envers les lignes. Il présume que toute ligne de métro euh, n'a pas d'embranchement. Euh, qui peut pas croiser une autre ligne de métro, machin, etc. Enfin, il y a plusieurs. Euh, quand le code a été construit, il a été fait de telle façon qu'on pensait à quelque chose. Et en fait, euh, bah, l'épreuve de la réalité euh, fait que ça correspond pas toujours. Euh... Et du coup, pour euh, pour tracer des tra euh, ce genre de truc, en fait, il faut utiliser un code totalement différent. Là, je vais pas vous le réécrire parce qu'en plus, euh, la syntaxe est un peu horrible. Mais. Euh... Enfin, c'est pas forcément une bonne idée. Il a repris Bozina euh, qui m'a posé la question d'un cas où ça marchait, mais c'est pas forcément une bonne idée de. C'est pas forcément. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Quand on, re... on travailler par mimétisme, c'est plutôt une bonne idée dans l'absolu, mais faut toujours se méfier de. Mais je reprends le code qui marchait pour telle situation dans ma situation, mais en fait, est-ce que les deux situations sont vraiment euh, comparables, similaires? Euh, Est-ce qu'elles sont suffisamment pour que ça passe Et là, en plus, ça passait à 90 hein, ça fait une jolie truc. Sauf pour deux-trois lignes, il y a des traits qui apparaissaient en trou qui sont euh, voilà. Et du coup, ça remet du temps. Euh... Mais pour moi, c'était aussi un bon exercice de, de me plonger dans le Sparkle pour trouver ça. Euh, typiquement aussi, ces lignes-là euh, sont totalement inutiles de faire un filter subway line search. Euh, vérifier que ça égale ça, vérifier que ça égale ça. En fait, plutôt que de vérifier que les deux variables sont identiques, vu que j'ai une variable qui s'appelle terminus ici, bah plutôt que d'avoir deux variables terminus towards et vérifier qu'à la fin elles sont identiques, en fait il suffit que je mette euh, terminus dans les deux cas et vu que c'est la même variable, c'est forcément identique. En plus, elle a été réutilisée qu'une fois, donc on peut gagner du temps. Et pareil, subway line prête subway line et line pq au lieu de search, bah c'est pareil, je peux mettre subway line à la fois hein, partout, ici. Ici, c'est là que c'est le jeu de remplacer les requêtes sans oublier, enfin les variables sans oublier. Là, là, là, et je vais faire un, un F pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres search qui traîne. Voilà. Et donc, du coup, ces trois lignes sont inutiles. Euh, en plus, c'est vraiment des lignes qui sont inutiles, quel que soit le cas. Donc, ça, son commentaire, il sert à rien non plus. Euh, voilà. Hum. Que vous la partagez aussi on est sur quelle ligne je ne sais plus celle là bon et hop. Euh, est ce qu'il y a autre chose que je peux corriger tant que je suis là à la filter station à non là par contre c'est un filter différent donc je peux pas utiliser un vrai et la station n'est pas fermée etc là je crois qu'il n'y a pas de station fermée dans ce cas -là. Donc, je vais vous partager ça échec du raccord Ah bah alors, en plus ce que j'ai avec cette requête, c'est qu'elle est tellement longue avec son code, qu'elle est trop longue pour être raccourcie. Parce qu'en fait le raccourcisseur du URL, il prend l'URL là, qui euh, est long comme un jour sans pain en l'occurrence. Et euh, bah, il est perdu parce qu'elle est.. Euh, je crois qu'il y a une limite de.. de je ne sais plus combien. Je ne sais pas si on est loin de la limite ou pas. Si je fais un petit diamant hein, pour mettre en forme. Parce qu'elle est plus courte. Non. Échec du raccourcissement de l'URL. Bon, bah tant pis. Je vous ne partagerai pas. Ceci dit sur ma page de discussion, il y a la question de bouzina et il y a ma réponse où j'ai euh, semi-répondu. Du coup, je lui dis bah oui, c'était la variable 1. Et donc il la refait lui-même, ce qui est la meilleure pédagogie. Donc si vous voulez la requête, vous pouvez la voir sur ma page de discussion sur Wikidata. Euh, Est-ce qu'il y a des questions S'il y a des questions, ça serait parfait. S'il n'y a pas de questions, euh, je vais peut-être essayer de faire des requêtes à l'envie au hasard. Euh, en attendant les questions, je vois le commentaire de Noé qui nous dit En fait, t'es pas censé faire autant de data vis avec le data query service. C'est déjà classe d'arriver à ça, je trouve. Alors totalement, euh, Sparkle n'est pas prévu du tout pour faire des data vis. Sparkle nous renvoie des formats, des résultats en format tableau. En fait, la data datavise ici, c'est. C'est plus du Sparkle, c'est d'ailleurs très exactement du JavaScript avec les flats, si vous voulez tout savoir. Euh, c'est un truc qui a été rajouté, c'est une surcouche à Sparkle. Euh, la plupart des, des terminaux, des endpoints Sparkle, ne proposent pas du tout de data vise en fait. Si vous allez sur un Data Sparkle BNF, je me souviens jamais comment elle s'appelle exactement, éditeur Sparkle chez BNF. Voilà, euh, je pense que c'est ça d'ailleurs. C'est la dernière fois que je suis allé sur BNF, j'ai fait une requête, il a gardé. Voilà, on retrouve une requête Spark assez classique et il nous donne les résultats en tableau. Et vous n'avez pas le choix en fait. Euh, response, ça donne quoi euh, Si il, on peut avoir la même, le même tableau sous un autre format, ça doit être du JSON ça d'ailleurs comme format. On peut l'avoir en XML, etc. Mais ça sera toujours un format tabulaire et l'affichage est en tableau. Même si j'ai des coordonnées, même si j'ai des jolis trucs, euh, il peut pas faire de, de carte par exemple pas de BNF. Euh, donc euh, c'est effectivement très méritoire qu'on a euh, toutes ces vi visualisations hein, à disposition, euh, mais par contre, ouais, elles sont un peu limitées, elles sont, elles sont basiques. Si vous avez besoin de faire une petite visualisation vite fait, c'est cool. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, euh, ben vous pouvez pas utiliser ça. Euh, par contre, pour la question des branches de métro fourchues. Pas quoi, deux branches, ça, ça on peut les tracer en fait. C'est vraiment parce que la requête, c'est pas un problème de database pour le coup, c'est un problème de de cette ligne là, ici qui assume que enfin qui fait l'hypothèse qu'il y a une station à une voisine et une seule. En fait, il faudrait mettre ici un code différent, typiquement près de 1 et puis près de 2 pour tenir en compte s'il y en a deux quelque chose comme ça. Euh, mais du coup, il faudrait aussi ce près là le mettre en deux, près près d'un, près de deux, etc., etc. etc. Il y aurait beaucoup de choses à rajouter. Euh, en fait, il faut passer par, une, par un autre service hein, qui s'appelle Gas, qu'on a vu pour la généalogie d'ailleurs il y a deux trois semaines je crois. Euh, et ça, euh, avec Gas, euh, on peut tracer des, des réseaux avec plusieurs lignes en même temps euh, et tout ce qu'on veut et faire euh, quelque chose de près assez proche de ce que fait la, la RTP finalement. Pendant ce temps-là, toujours pas de questions. Bah, je vais partir sur mes questions moi-même. Hum. Ah, ben bah voilà. Il suffit que qu'il n'y pas de questions pour que Dal 73 nous propose une liste. La liste des derniers lexem modifiés, quel que soit l'utilisateur, en parenthèse, à vérifier. Bah, C'est parfait. C'est ce qu'on va faire du coup. On va pouvoir le faire en direct. Et il nous dit, je viens de tester la requête sur le métro de Lyon, mais il manque des, des données. à ah. euh, c'est étrange parce que alors, ligne 1 du métro de Lyon. S'il veut, alors, elle s'appelle pas comme ça. Comment elle s'appelle la ligne 1 du métro de Lyon Je vais vérifier ça avant de passer sur l'autre requête À ah, Je vais pas trouver le nom exact, donc je tape et je vais faire une... Ah bah. Voilà. Donc si je remplace, en pensant bien à remplacer ici et ici, parce que ce voilà, il est mis deux fois. Et puis, alors, mon prêtre de 2, par contre, il est ridicule, faut que j'enlève. Ah oui, effectivement. <rire> donc là, il m'a bien trouvé un... Alors en plus la visualisation est un peu con parce qu'il nous donne les points. Les stations de bellecour Alors soit il n'y a pas du tout les données, soit les données sont pas mises dans la partie de métro de Lyon. Gare voisine sur la ligne A, destination PRH. Sur la ligne A, destination machin. Mais du coup, si je vais à Ampère ensuite, il doit pas y avoir les gares voisines, ou pas correctement. Voilà, c'est ça. Il y a gares voisines, destination pérage destination etc. Mais il n'y a pas le euh, ce qu'il attend ici de sur la ligne etc. C'est quoi C'est P81. P81. Donc si j'ajoute ici euh, P81 et euh, la ligne A PH et euh, j'imagine oui c'est pour ça en fait ils n'ont pas précisé la ligne parce que ça semble évident qu'il n'y a qu'une seule ligne mais euh, c'est pas une bonne idée il vaut mieux le mettre explicitement typiquement pour ce genre de et donc là euh, est ce qu'il a un peu de retard ce soir ou est-ce qu'il est relativement indirect le euh, l'outil quelques secondes de retard alors, je vais juste mettre un espace ici pour être sûr qu'il recharge bien la requête et qu'il refait pas la même requête qu'avant. Voilà, j'ai ajouté et du coup, il nous met ces perraches ici. Non, perrache c'est plutôt là, mais ok. Non, ampère. Je suis allé de l'autre côté. C'est direction pH, mais c'était la station. Oui, c'est celle qui est là. Ok. Voilà. Donc, il faudrait. Euh mettre explicitement partout, d'autant plus qu'on me dit dans les dans les commentaires que en plus cette station est sur plusieurs lignes. Donc il faudrait non seulement mettre quelle ligne c'est, mais s'il y a d'autres voisines sur d'autres lignes, la D apparemment en l'occurrence, euh, bah il faudra le mettre. Donner incomplète, le problème éternel de Wikidata. C'est marrant, je vois pas sur la ligne de... Alors, ah, ça doit pas être en père Victor Hugo, ça doit être une autre hein. Bellecour. Oui, Bellecour. Bah voilà, M métro -Métro mais métro A, métro B, Bellecour. Je le vois là, je dois le voir plus bas. Donc si je redescends ici, Et ouais, voilà, Bellecour est ici et ici. Mais Bellecour, c'était bon, je crois, sur Wikidata. C'était, euh... c'était les voisines de Bellecour qui n'étaient que sur en fait, celui qui a rempli les données, s'est dit euh, Bon, il n'y a qu'une voisine, donc euh, enfin, il n'y a les voisines que sur une ligne, donc c'est évident. Euh, et c'est ça. Là, c'est bien mis voisine par rapport à la ligne A dans ce sens-là, dans l'autre sens. Par rapport à celle-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc en fait, je pense que toutes les voisines sont correctement indiquées. Par contre, elles sont pas indiquées quand la ligne est évidente, quand il n'y en a qu'une. Elle n'a pas été explicitement mise. Et c'est une mauvaise idée parce que euh, rien dit qu'il n'y a pas de nouvelles stations qui a pas des nouvelles voisines qui des, la ligne z qui va être construite et puis qui va retraverser d'autres Vaut mieux être explicite dans ce cas là surtout que bah voilà en plus là du coup en fait il estime que bah, si c'est mis ici c'est évident ici mais c'est pas forcément évident enfin ça dépend de la façon dont on pense bref pendant ce temps là euh, je ne sais plus, DALF73 nous a donné cette requête où euh, donc, euh, les derniers l'exm oh, mine date, ça c'est joli, je l'expliquerai après. Donc il reprend bien le générateur avec euh, MediaWiki API, mais en fait il met pas le nom des utilisateurs. Ah, D'accord. Vous c'est ça. Donc ça, c'est les derniers l'exm avec la dernière date. Par contre, on n'a pas le nom des utilisateurs. Donc, ça correspond toujours pas exactement à la question qui était initiale de savoir qui a modifié. Euh, parce que, ouais, c'est ça. C'est quand on met GRC user, hein, ici, il ne veut pas. C'est trop lourd. Par contre, c'est intéressant de savoir que. Euh... Alors, je réfléchis avant de dire une bêtise. Parce que là, en fait, oui, c ça, on connaît pas l'utilisateur, mais on peut avoir tous les utilisateurs de façon indépendante donc c'est à dire que hein, tout à l'heure on était que sur mes modifications à moi ou celle de yann et euh, mais là en fait c'est tout indépendamment euh, voilà plutôt que title à les limite, ici on va mettre l, parce que voilà le title c'est bah, effectivement voilà l'API, ce qui nous sort c'est un truc un peu chelou comme ça wd l'exem en tout en capital en plus pourquoi on ne sait pas machin à donc pour le transformer en vraie euh, ligne euh, élément wikidata faut remettre euh, wikidata entity de points euh, string 39 voilà c'est ça puis il faut virer les, les trucs au début euh, tac tac tac et du coup on demande les 50 derniers mais on demande qu'on une forme et un machin ça ça complexifie donc à la limite on va mettre plutôt hum, parce que malheureusement même si une, un excel devrait toujours avoir une forme au moins une hum. Alors, en fait certains ne mettent pas la date' ne mettent pas les formes donc c'est pour ça qu'on en demande 50 et on en a que 44 en fait langue hum. langue ouais. juste ça c'est va ton truc bad ah, bad évidemment si j'ajoute la langue ici il faut que j'ajoute ici et s'il trouve plusieurs dates il met le minimum de la date Comment ça Badagagaghette. Oui, elle. Là, il va Voilà, là, il va donc là, du coup, euh, en demandant qu'elles aient une forme ou pas, sur les 50, il me donne bien les 50. Il me donne par langue. Euh, D'ailleurs, on voit que les 50 derniers sont tous dans la même langue. C'est doit être le Mayalayam, je sais plus a vu tout à l'heure. Euh, Malayala. Malayalam. Je j'ai jamais réussi à prononcer correctement cette langue, je, je suis totalement désolé. Surtout que je connais plusieurs locuteurs de cette langue. Euh, allez, je vais mettre un petit service label. Je pense que ça doit passer dans le temps suffisamment, ça ne va pas être trop lourd. Label ici. Label ici. C'est ça. Voilà, ça passe. Et on voit qu'il voilà, y a un en clingon. C'est l'avantage de mettre le texte par rapport aux chiffres, c'est que les chiffres, ils étaient tous tellement identiques qu'on ne voyait pas. Mais là, on voit qu'il y a un Klingon au milieu de quasiment que du Malagalam, et un deuxième Klingon et un anglais. Et du coup, la date. Ouais, c'est mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure, restric... enfin, qui était restreint à une seule personne. Par contre, ça ne permet pas encore euh, complètement d'avoir le nom d'utilisateur. Dommage, mais euh, pas loin. Bon, on s'en approche. Question dans le chat sur y a-t-il pas certains et certaines qui aimeraient voir fonctionner Wikidata Trust sur les Lexen par hasard euh, Mais Wikidata Trust ne fonctionne pas sur les Lexen Ça fait longtemps que j'ai testé Wikidata Trust. Euh... Alors attends, je vais aller sur si ma page utilisateur dans mon common js, JS voilà. Je crois que j'ai pas Wikidata Trust ici. Trust. Non, je l'ai pas. Je vais l'ajouter. En plus, euh, au début de la discussion tout à l'heure, ça a été partagé par Charazin, donc je vais. En profiter hein, le copier comme ça en plus je vais vous en faire la démonstration puis tous les trucs qui concernent l'exem je les mets là donc je les mets là euh, d'ailleurs ça je vais en profiter parce que ça ne marchera jamais c'est un gadget hein, c'était une bonne idée de gadget mais ça ne marchera jamais donc je profite pour faire le ménage dans ma page plus wikidata trust euh, sauf que c'est pas spécifique l'exem donc euh, si je veux bien ranger je vais le mettre avec les scripts généraux ici plus wikidata trust voilà, recharger la page pour le mettre en marche. Si je prends un élément au hasard pour être sûr déjà que ça marche sur un élément, quel qu'il soit. Ok, on voit ici, voilà, typiquement, sous le libellé en anglais, que ça a été ajouté par Quick Statement Bot, sous la description en allemand que ça a été ajouté par Augus. puis voilà, pour chaque propriété, ici il me dit par qui ça a été fait. Si mon vie neuve a mis la langue ici par exemple. Publié dans, etc., etc., etc. Et si je prends un... l'exem, tiens pourquoi élément au hasard c'est traduit et random l'exem, ça n'a pas été traduit Je me le note, ça je sais corriger ce bug tout de suite. Ouais, donc ça marche un peu parce qu'ici on voit par exemple décrit pas, on voit que c'est GWG, lui ce contributeur chinois qui importe en masse des choses euh, en, en l'occurrence il a fait pas mal de verbes en, en anglais euh, bah c'est lui qui a ajouté le décrit par word data puisque c'est ça qu'il a récupéré pour faire les choses euh, par contre ouais, voilà sur toutes les spécifications comme ça ici on voit pas si je prends un, un élément qui est un peu plus complet chien chien en français moderne tout tout, tout, tout, tout tout voilà dérivée 2 modifié par déni simplification tiens c'est marrant il en met deux d'ailleurs identifiant téléphie ajouté par un charlin. merci au passage élément pour ce sens non là voilà les propriétés ici il les comprend pas dommage parce que autant là c'est quelque chose assez particulier pour mettre en dessous peut-être qu'il va galérer mais autant ici il devrait pouvoir c'est comme pour quick statement qui comprend la partie Bah de parce que la partie niveau l'exem ici fonctionne exactement comme un élément classique de wikidata c'est sens ici là qui fonctionne un peu différemment L'essence les et formes apparition sur une qui vient d'une euh, Et ben livrée d'ailleurs par contre on est perdu hein, il, il s'y retrouve pas euh, en ce temps là voilà, on va... de toute façon, on s'approche de la fin. Euh... Donc Wikidata Trust, je vous ai montré l'excès, mais est-ce qu'il y avait d'autres questions euh... Mais du coup, euh... c'est ça que je voulais voir. Wikidata Trust a été fait comme son nom l'indique si on va voir sur ma page, euh, command CSS ici, par enfin, Ricardi Samoa. Et donc si je vais voir cet utilisateur. Je vais même aller sur sa page de gadget d'ailleurs. D'abord, si ça lui a été demandé, que ça fonctionne pas sur les XM. Euh, ok, donc il n'y a pas de commentaire ici. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les XM dans le code Non. Euh, Est-ce que ça a été modifié récemment par l'historique par exemple il n'a pas touché depuis 2017. En 2017, les l'exem ils étaient au milieu de nulle part, donc euh, c'est logique. Euh, mais à la limite, on peut lui demander. Il contribue toujours cette personne. Euh, non, elle contribue plus depuis un an. Donc euh, <rire> raté. Euh, et du coup, vu qu'il n'y a que lui qui peut modifier son script, euh, ben, on est coincé. Faudrait recopier son script ailleurs et l'améliorer. Quelqu'un qui connaît JavaScript et machin, donc là par contre, autant le random lexem là, ça je sais, où corriger cette erreur, autant corriger ce gadget, je ne pourrais pas. Et donc, pour conclure, paraît-il que ça a été relancé ah, pour Lyon, oui. Donc, euh, voilà, finalement, ça a été assez rapide, hein, Noé, merci. Euh, donc là effectivement il trouve tout bien partout. En même temps, s'il y en avait pas mal de déjà alignés les unes aux autres, peut-être qu'il n'en manquait pas beaucoup à faire entre guillemets. Par contre ouais là il est perdu. Et pourquoi il est perdu Ah parce que Ah hein, c'est les entrées de PH. Hein. Tac tac tac tac. Et là. Et donc au lieu de tracer un seul trait. Il a trouvé plein de plein de fins pour le pH. Donc il fait un bug comme ça. Ça, Je pense que ça doit être ça ce bug. Si je vais sur pH, je suis sûr qu'il y a plusieurs coordonnées. PH explose, tu m'étonnes que les gens se perdent dans cette gare. Je confirme. Et donc. Euh, en plus, c'est une partie à la fois du tramway et du métro. Jouer et bonheur. Et voilà, c'est ça. Pourquoi alors, du coup, en plus, Trust, Trust. Donc, je sais que c'est je sais qui blâmer, j'irai voir. Mais il y a une coordonnée générale qui vient de la Wikipédia en polonais, une, une autre coordonnée qui vient de la Wikipédia en français et une troisième wiki coordonnée qui vient de nulle part en plus. Hum... Et ben, je vais y aller comme une brute parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir plusieurs coordonnées. Puis en plus, celle-là elle est au milieu de la gare, ça me semble plus pertinent que celle-là. Elle a l'air d'être assez loin de la gare elle-même, finalement. C'est plutôt l'entrée, enfin, une des entrées. Pourquoi celle-là et pas une autre Sauf que c'est pas la gare, c'est la station de station du métro à la gare. Ouais, mais même, je... il faudrait mettre des. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première et la mettre au rang préféré. Et comme ça, les autres sont toujours présentes, mais elles vont disparaître. Et Si je relance, du coup, je vais mettre. On va qu'on a mis tout à l'heure. Ah non, c'est pas ça. C'est peut-être autre chose. fois, je regarde. De toute façon, c'est pas ça, parce qu'il y avait trois coordonnées. Ah si, alors tout à l'heure on avait trois points, là, il n'y en a plus qu'un. Par contre ça, là... c'est plus surprenant. faudrait que je regarde. Mais ça, ça semble correspondre à quelque chose de logique en plus, là. Ouais, il faudrait que je j'enquête en, là-dessus. On, on va s'arrêter là-dessus. Euh... On va s'arrêter sur le fait aussi que sur le reste de la ligne, globalement, ça marche plutôt pas mal. Euh, que euh, Une requête, c'est bien pour visualiser, mais euh, c'est aussi très bien, bêtement, pour, euh, pour repérer les erreurs et les corriger. Ce qui est exactement le cas. On a montré une requête, il manquait des données. En temps réel, les données étant corrigées. Merci beaucoup, au passage. Euh, voilà. On repasse, face écran. Euh, c'est écorner des entrées piétonnes, oui, mais c'est bizarre parce que la requête n'a pas l'air de demander les entrées piétonnes. Donc, hein. qu'est-ce que je regarderai? Je, je fouillerai si j'ai le temps de regarder en profondeur et euh, je laisserai savoir aux lyonnais hein, ce qui se passe. Non, puis en plus, il y a d'autres entrées, ouais, c'est même pas ça, effectivement. Euh, voilà quelques infos en vrac. Hum... Sur le monde wiki et euh, sur ce que je vais faire aussi, c'est que je vais pas continuer tout l'été à faire du sparkle. Clairement, euh, je pense que la semaine prochaine sera la dernière semaine. Faut que je regarde mon calendrier exactement. Peut-être un peu continuer jusqu'à mi-juillet, mais après, de toute façon, euh, jeudi mardi 6 ok mardi 13 non bah, mardi 13 je suis pas dispo au 13 14 et après 20 27 je verrai on verra jusqu'à quand je continue je reprendrai de toute façon en, euh, en, en septembre à peu près euh, et par contre pour compenser je pense que je ferai peut-être des sessions euh, bah, du coup pas forcément le mardi soir à d'autres moments euh, je sais qu'en plus l'été, ça convient mieux pour certaines personnes, donc peut-être le samedi après-midi ou des choses comme ça. Euh, je verrai, j'ai pas encore décidé. Euh, j'ai pas décidé parce que c'est aussi à vous de me dire euh, ce que vous préférez entre guillemets. Donc si vous avez des, des, des moments préférés, euh, privilégiés, euh, il faut pas hésiter à me le dire euh, et je m'adapterai euh, en fonction du possible. Puis peut-être des formats différents, plus courts ou, ou au contraire peut-être en faire moins mais plus long. On verra. Euh, donc, euh, dans tous les cas, mardi prochain, je serai présent. Euh, et mardi prochain, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Euh, autre annonce c'est que dans une heure, il euh, y a Alios qui commence à... toujours sur Twitch. Euh... Alios, évidemment, je vais pas retrouver son pseudo. Euh, voilà, adios que je vous ai mis dans le chat qui, dans une heure, fait sa session Twitch euh, bah, pareil du mardi soir. Sur euh, euh, je ne sais plus sur quoi il fait aujourd'hui l'actualité wikimédienne, justement, c'est pour ça que j'y pensais. Euh, donc, et, voilà, n'hésitez pas à le voir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer sur du Sparkle et pour euh, d'autres choses wikidatesque. Si ça, selon l'envie, ciao, ciao.